Bonjour à tous, ce matin une petite conduite commentée puisque je vais au travail. Donc je suis actuellement dans une grande agglomération, on va dire de 60 000 habitants environ. Et là du coup je prends un bon giratoire où je vais tout droit, donc j'ai décidé de vous faire cette petite conduite commentée tout simplement pour vous montrer, j'ai vu que vous aimez vraiment bien du coup les conduites commentées, c'est ce qui vous aide peut-être le plus, donc on en profite. Là vous voyez je viens de regarder mes deux rétroviseurs, mon angle mort gauche puisque j'allais tout droit et je vais aller tout droit donc je suis obligé de voir le marquage au sol à l'avance et ici je vais toujours tout droit. Donc le feu vient de passer au vert, ce qui veut dire aussi que du coup le moment où je vais arriver dessus, il pourra à tout moment changer de couleur. Donc je surveille derrière moi, je lâche déjà l'accélérateur, j'ai le pied au-dessus du frein, j'observe et je prends une décision, j'y vais. Donc la personne de droite a cédé le passage, la personne de gauche normalement me laisse passer puisqu'elle a un marquage au sol aussi. Et ici on m'annonce par exemple un feu tricolore, je n'oublie pas pour autant le passage piéton. Alors, je vais surveiller derrière moi, la personne ne me colle pas, j'arrive sur un feu vert, je vais à droite, les deux rétroviseurs, le pied au-dessus du frein, derrière, il a changé de voie, je freine un peu, personne n'a grillé le feu, les piétons, il n'y en a pas, et j'observe bien le panneau, je rentre dans une zone à 30, c'était aussi marqué sur le sol, au cas où j'aurais pas bien pris l'information. Une piétonne à gauche qui ne traverse pas, derrière il n'y a personne, je suis prioritaire puisque les gens de gauche et de droite ont un marquage au sol ici un stop et là c'est dès le passage, donc c'est pas pour autant que je fixe que devant moi j'observe Et voitures mal garées, rétro clignotant, je surveille déjà au fond et étant donné qu'il y a encore une fois des voitures mal garées, ben, je conserve bien mon clignotant à gauche et je ne sais pas si vous l'avez bien vu mais je viens encore une fois de regarder mon rétroviseur gauche donc j'essaie de pas mettre des gros coups de tête on va dire, puisque je sais que vous aimez pas trop ça derrière l'ordinateur quand vous regardez ordinateur ou téléphone hein, d'ailleurs alors derrière j'ai personne j'ai vu un chat là bas qui marchait assez vite juste faire gaffe qu'ils ne reviennent pas sur nos pas donc vous voyez là par exemple je ralentis j'ai le pied au frein, bon le chat n'est pas là mais on sait jamais et là je dois faire attention que personne n'arrive puisque j'ai un obstacle, je vais bien chercher le côté droit j'envoie mes yeux au fond, devant moi et au fond et puis j'ai vu un panneau sans interdit caché là mais le marquage au sol m'empêcherait aussi de pouvoir tourner voiture mal garée, les rétros, le clignotant et je suis sur la route prioritaire, hein. ils ont incédé le passage Et j'ai deux informations intéressantes La première c'est que je quitte la zone à 30 Et puis je vais réfléchir aussi Puisque là-bas au fond j'arrive sur un stop Ce qui veut bien dire qu'à un moment donné Je serai quand même obligé de m'arrêter Je vais à droite, les deux rétros, le clignotant je fais attention qu'il n'y ait pas de piéton engagé Et ça, c'est le seul cas particulier où je vais m'arrêter sur le passage piéton. Ici, alors le panneau de publicité me gêne un petit peu, mais c'est pas grave. J'observe bien le passage piéton. Je vais avancer, me réarrêter s'il faut, reprendre l'info. Et normalement, c'est bon. On est parti. Alors, ben, je vais aller à gauche. Je ne suis jamais passé par là. Je vais laisser passer la petite 208 en face de moi et je m'arrête par rapport à l'axe. Donc en face, c'est bon. Voilà, petit angle mort quand même au cas où il n'y aurait pas un de roues qui arriverait pour me dépasser. Et là j'observe encore une fois un panneau, chaussée rétrécie, donc c'est plutôt pas mal de l'avoir vu puisque finalement je ne connais pas l'endroit dans lequel je roule. Donc je ne suis pas prioritaire et personne n'arrive en face de moi. Donc l'autre jour une personne me disait qu'elle ne savait pas ce que c'était la conduite commentée, alors, euh, la conduite commentée, c'est tout simplement vous concentrer sur ce que vous voyez. Par exemple, je ne peux pas aller à droite, je suis prioritaire puisque les gens ont un stop. En fait, je vais commenter dans ma tête tout ce que je vois. Et même si, par exemple, je ne fais pas des phrases, hein, comme euh, voilà, la plupart des moniteurs, je pourrais tout simplement, à un moment donné, ben, prononcer des mots. C'est-à-dire, par exemple, chaussée rétrécie, personne derrière, je suis prioritaire, puisque les gens de gauche n'ont pas de marquage au sol. Voilà, je peux me contenter tout simplement de faire des mots en fait. L'idée, c'est tout simplement de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je vois plutôt que qu'est-ce que je fais C'est cet exercice-là qui est particulièrement difficile. Je vais aller à gauche. Pour moi, pour être très honnête avec vous, la conduite commentée, c'est vraiment l'un des exercices les plus efficaces, pour plusieurs raisons. D'abord, la première des choses, c'est qu'à un moment donné, si j'ai du mal à me concentrer, bah, c'est beaucoup plus facile pour moi d'utiliser ça, puisque je ne peux rien oublier, C'est pas possible. Et là, je vais à droite. Ok, le piéton ne traverse pas. Alors j'avais un doute quand même, vous voyez, j'ai bien ralenti, mais il ne traversait pas, du coup, tant mieux regardait dans ma direction mais il ne traversait pas donc ça permet 1. de ne rien oublier 2. Bah, de pas stresser parce que finalement je me concentre sur ce que je vois et pas sur ce que je fais et puis en plus le cerveau n'est pas capable de faire deux choses en même temps ça veut dire que le jour du permis je vais pouvoir tout simplement appliquer la conduite commentée dans ma tête pas forcément en fait donc là le panneau il est intéressant, hein, chaussée à sens unique pas forcément à voix haute ce pas nécessaire, mais par contre, je peux le faire dans ma tête. Et même si l'inspecteur et le moniteur discutent, ça ne posera pas vraiment de problème. Il hein. n'y a aucun souci. Euh, je me ferai bien un épi à gauche. Alors, pourquoi je vais faire un épi à gauche Tout simplement parce que ce sont des rangements en arrière. Donc, je vais me garer là une ligne, deux lignes. Trois lignes à peu près à hauteur de mon rétro ici, marche arrière de suite, angle mort il n'y a pas grand monde et du coup ici je vais essayer de me garer, donc je vais reculer, je vais braquer à gauche puisque je manœuvre à gauche, dans mon rétroviseur ça passe, alors ça passe proche mais ça passe, je vérifie bien autour de moi l'angle mort, je n'oublie pas, j'ai bien braqué mon volant, là bas, il n'y a personne qui arrive. Et quand je vais être droit par rapport au portail noir, c'est-à-dire ici, mon véhicule est droit. Du coup, je vais tout simplement redresser mes roues en faisant un tour entier. Donc, un tour entier parce que j'avais déjà, du coup, fait. Hop là. J'avais déjà fait, du coup, un petit tour. Enfin, un petit quart de tour, du coup allez, les épis arrière c'est assez rare de les faire hein, surtout à gauche parce que ça veut dire tout simplement qu'on est dans une rue à sens unique donc je continue donc je suis avec la voiture C4 hein, la voiture blanche C4 que j'ai du coup c'est ma voiture à moi et en fait euh, le volant ne revient pas super vite tout seul en fait, hein. c'est pour ça que vous me voyez souvent le ramener la direction n'est pas hyper récente de le véhicule non plus donc voilà du coup, je pars à droite, et d'ailleurs, j'avais pas trop le choix. Okay. Une situation comme celle-là, elle est intéressante aussi, parce que là, clairement, ben, le jour du permis, on ne me dit pas où je vais. Hein. J'avais un stop, j'avais une obligation, je suis un grand garçon. Troisième indice, il y a un miroir qui me permet de voir que tout va bien. Donc, on est parti. Et je vais à gauche là il y a quelque chose d'intéressant c'est que du coup on a euh, une fin de zone à 30 et pour être très honnête avec vous il me semble pas avoir vu le début de la zone alors évidemment hein, par rapport aux voies que j'avais je pouvais pas aller vraiment plus vite c'est sûr hein, mais du coup il me semble qu'il y avait un oubli de panneau et là encore une fois, je fais vraiment attention au passage piéton, vous voyez, scannez les, droite-gauche, gauche-droite. Voilà, les enfants attendent le bus, Ouh, il m'a fait un peu peur. Je surveille derrière, le feu est vert depuis longtemps, je mets le pied au-dessus du frein et je passe. Alors au-dessus du frein parce que je roule en boîte mais euh, en boîte automatique. Pardon. Si j'avais eu une boîte manuelle, j'aurais fait pied au-dessus du frein et de l'embrayage. Comme ça, si le feu change de couleur, boum, j'appuie et je m'arrête. Allez, du coup, je suis toujours limité à 50, donc je suis à 45 km h Le feu est vert depuis longtemps, derrière, personne ne me colle. Et encore une fois, le pied au-dessus du frein. Voilà, le feu, c'est bon et je surveille gauche, je surveille droite et je sors ici clignotant. Ah, cette fois-ci, zone à 30. OK, j'y suis déjà. Très bien. Et là, bah, je vais tourner à gauche, à gauche avant la pharmacie. Donc j'aime beaucoup, beaucoup cette ville, parce qu'en fait c'est là où, où le centre d'examen il n'est pas très très loin. On démarre pas très loin d'ici et en fait il y a énormément de choses à faire. C'est-à-dire que ici, euh, pour ceux qui connaissent Pau, Jurançon exactement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de priorités à droite, beaucoup de giratoires, de vrais ronds-points d'ailleurs. Pour ceux qui comprennent bien ce que c'est, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup aussi d'interdictions, d'obligations. C'est vraiment un centre d'examen que j'apprécie beaucoup. Et, euh, et pour être honnête avec vous bah, tous mes élèves n'ont hein, pas le permis euh, du premier coup d'ailleurs ici c'est vraiment un exercice intéressant c'est vraiment intéressant de, de rouler ici en fait hein. d'ailleurs dites moi dans les commentaires où est-ce que vous passez le permis ça m'intéresse beaucoup dites moi où vous en êtes aussi dans vos formations hein. vous savez que j'en connais parmi vous et puis n'hésitez pas non plus à me dire où vous en êtes dans votre formation puisque j'ai des gens qui reviennent régulièrement regarder mes vidéos, mettre des commentaires et ça c'est super gentil ah, priorité à droite, coup d'œil derrière, je freine un peu je freine un peu parce que là j'y vois pas beaucoup c'est bon et voyez j'étais à 20 km heure à cause des poubelles c'est à dire que les poubelles cachaient vraiment la visibilité j'étais vraiment obligé d'aller doucement ensuite à gauche donc, je vous remercie voilà, de regarder mes vidéos. Il y en a beaucoup parmi vous qui me disent justement qu'ils arrivent même à avoir 31 sur 31 et qui me remercient. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit grâce à mes vidéos, mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Allez, on va s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo, les gens. A plus